C'est normal pour un homme de perdre l'érection après l'orgasme. Votre niveau d'endorphine est trop élevé, c'est pour ça qu'immédiatement après l'éjaculation, le pénis et tout le système corporel ralentit. Chez les femmes, cette phase arrive progressivement. C'est très important de peut-être laisser votre femme jouir d'abord. La meilleure position pour qu'une femme atteigne l'orgasme facilement est la position d'Andromaque. Position d'Andromaque. La femme chevauche sur l'homme. Selon Thérèse Rona, l'endorphine fait partie des neurotransmetteurs du plaisir, connus pour lutter contre le stress. Elle permet à un individu de se sentir dans un état de bien-être et de plénitude, voire d'euphorie. Elle réduisent l'anxiété, diminue la douleur physique et empêche de ressentir la fatigue. Secret sexuel que les femmes veulent que les hommes sachent. Les femmes ne veulent pas vraiment que ça dure. Elles veulent que les hommes comprennent surtout au lit leur désir sexuel. Le comportement corporel d'une femme vous dit tout. Restez à l'écoute, des détails qui révéleront beaucoup de choses sur ce qu'elles veulent dans votre vie sexuelle. Le sexe peut être encore plus excitant quand les hommes découvrent la meilleure façon de pénétrer une femme. Imaginez une séance sensuelle, chaude et palpitante au lit. Numéro 1. La conversation est un grand aphrodisiaque. 70% des femmes pensent qu'une bonne conversation est très excitante, parler et se sentir aimé est très important pour une femme. Numéro 2. Selon Corporel, 80% des femmes auraient révélé un grand désir sexuel, quand les hommes disent combien ils les aiment. Tu peux dire à ta femme combien tu l'aimes, ça pourrait augmenter lauto de ta compagne et un plus augmenter son appétit sexuel. Numéro 3. Dire « je t'aime » c'est encore plus fort, pour 95% c'est une preuve que mentalement vous êtes avec elle sous les draps. Après un rapport sexuel, certaines femmes se plaignent que les hommes s'endorment. Vous devez aller au-delà de l'acte sexuel lui-même. Un moment de tendresse, des caresses, c'est très apprécié par les femmes. Numéro 4. C'est très naturel pour les femmes, de se sentir moins désirées après un certain âge. Surtout après la ménopause, vous devez lui laisser de l'espace et trouver le bon moment pour faire l'amour. 60% des femmes pensent avoir perdu quelque chose. Numéro 5. Attention à votre langage. 85% des femmes n'aiment pas se faire traiter par des mots offensants au lit ni ailleurs. Selon Corporel, 30% des femmes préféreraient avoir que Préliminaires Sexuels. Pour 70% des femmes, un bon amant est celui qui peut les amener à l'orgasme. Des Préliminaires Sexuels le matin, c'est très bon pour le moral. Les femmes apprécient la tendresse et le toucher non-sexuel à tout moment. Abonnez-vous, essayez et laissez-nous un commentaire. Très belle journée Arrobas corporel